Je Fais cette demande de contact pour le bico Sébastien. Euh, oui, le bico Sébastien qui a perdu sa maman, ses parents, son père et sa mère. Donc je ne vais taper qu'une personne, je vais appeler la maman qui se nomme Irène Persida. Irène Persida, son nom de jeune fille c'est Beltrand. Donc Irène Beltrand est née le 29 du 1 1924 et qui est partie le 25 du 9 2001. Merci, mon digue. J'appelle Irène Berzida, père nos jeunes filles Beltran. Madame Irène, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Merci. Auriez-vous, s'il vous plaît, Madame Irène, un message pour votre fils, Sébastien? The you have Êtes-vous avec son papa, s'il vous plaît? Êtes-vous avec Jean-Persida, votre mari? Est-ce que vous êtes ensemble, s'il vous plaît? Merci. <rires> Êtes-vous dans la lumière C'est ma dernière question.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 Je vous envoie un bisou, madame, et à vous et à son papa. Merci. Merci, madame, si vous m'avez répondu. Merci, maudit Joseph. Vous pouvez retourner dans la lumière. Au revoir, madame. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Merci de m'avoir répondu. Merci de m'avoir répondu. Merci de m'avoir répondu. répondu. Au revoir.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 The death <laughs> <finish> of the <laughs> <finish> <laughs> Auriez-vous un message pour votre fille, s'il vous plaît Merci. Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? C'est bien vous, 7 qui me répond. Merci, Merci Maurice.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 Uncle Daniel. Uncle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 Bonjour, mon guide. Je fais cette demande de contact à la demande d'Elotie Lecoq. Elodie Lecoq, qui aimerait avoir un message de son grand-père, Michel Materne, qui est né le 24 juillet 1950 et qui est parti le 17 février 2019. Merci, mon guide. Bonjour, monsieur Michel. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Sube por el barrio. Mentira, me someto. Mentira, Auriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Michel, un message pour votre petite fille? S'il vous plaît. S'il vous en S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Michel? Certainly, you can not have you Votre petite fille, Elodie, vous embrasse, Monsieur Michel, vous envoie des gros bisous. Bisous, bisous, Monsieur Michel, de Elodie. Oui. Oui. Oui. Mm -hmm. C'est <coughs> Je vous remercie, Monsieur Michel, si vous m'avez répondu. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retourner dans la lumière. Mon Dieu, s'il te plaît, tu peux me raccompagner. Je te remercie, Mon Dieu, Joseph. Au revoir, Monsieur Michel. Au revoir.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 merci son papa se nomme vincent voilà donc j'appelle vincent bonjour monsieur vincent est-ce que vous allez bien s'il vous plaît Auriez-vous un message pour votre enfant, votre fille Merci. Vous dans la lumière. Vous lui manquez beaucoup à votre fille.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 Ну, <говор> ну,